Bonjour, c'est Nicolas du magasin Atoll. Alors, hier, euh, j'ai eu une petite réflexion d'un client qui me demandait euh, ce que je pensais de, de son ophtalmo dans la mesure où, pour lui, l'examen avait été vite. Donc, vous vous êtes peut-être aussi posé cette question. Est-ce que mon examen de vue a été bien fait puisqu'il a été vite Donc, la réponse, c'est que oui. Hein, C'est-à-dire que l'œil ayant la faculté de, une faculté d'accommodation, comme un autofocus, peut zoomer et s'adapte. Donc, le fait d'aller vite, c'est qu'on recherche une réponse instantanée à une netteté. C'est pour ça que c'est tout à fait logique. Il ne faut pas que l'œil puisse s'adapter. En vous mettant un verre, hop, là, il s'adapte. Ah ben non, c'est mieux là, ben on ne sait pas. Donc, il faut aller vite. C'est mieux là, c'est mieux là. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est tout à fait logique. Il ne faut pas que l'œil puisse euh, s'habituer à la vision qu'on lui propose à travers un verre. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite question, que, puisque je me dis que si on m'a posé la question, vous vous êtes peut-être pardon, posé cette question, et donc je voulais éclaircir ce point avec vous. Et je vous souhaite une excellente journée, et à très bientôt chez Atolaistre.